Lorsqu'un conflit énergétique survient entre un consommateur bruxellois et un acteur du marché, vous pouvez faire appel au service des litiges de Brugel. Vous n'êtes par exemple pas d'accord avec votre relevé de compteur, le gestionnaire de réseau a du retard pour votre raccordement ou un fournisseur d'énergie refuse de vous faire une offre de contrat de fourniture. Le dépôt d'une plainte auprès de l'acteur concerné n'a pas résolu votre problème et vous envisagez de prendre des mesures juridiques. Attendez un peu car, heureusement, Brugel a son service de litige, un organe extrajudiciaire qui traite de manière totalement gratuite les litiges entre le consommateur bruxellois et les fournisseurs d'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution et Bruxelles Environnement. Dès qu'il est clair que l'organisme concerné n'a pas répondu à votre plainte, vous pouvez déposer une plainte auprès du service des litiges. Remplissez un formulaire de plainte avec vos arguments et envoyez-le par e courrier postal ou venez le déposer à nos bureaux. Le service des litiges de Brugel a pour objectif de traiter les plaintes de manière rapide, transparente et gratuitement. Il est totalement indépendant et impartial. Il ne reçoit aucune instruction d'aucune autorité. En outre, toutes les décisions prises par le service des litiges sont contraignantes. Donc en résumé, 5 bonnes raisons pour déposer votre plainte auprès du service des litiges de Brugel avant de passer en justice. La procédure est transparente et facile à mettre en œuvre. Les décisions sont contraignantes. Le service est rapide et totalement gratuit. Il y a une possibilité d'agir en extrême urgence. Les mesures contraignantes qui font l'objet de la plainte peuvent être suspendues pendant la durée de la procédure. Surfez sur www.litigenergie.brussels pour plus d'informations.